Alors, bonjour, bonjour encore une fois. Voici donc la suite de la correction des activités de Je Communique TV ou euh, Communication Progressive de Français lorsqu'on parle de saluer, présenter. Maintenant, l'exercice 3, la correction de l'exercice 3 de, de vocabulaire. On dit travaille ensemble ils sont des collègues, des camarades ou des collègues. On dit des collègues. Sans des collègues. Rose habite à côté de chez moi, c'est ma c'est pas ma voisine, mais ma cousine. Ma oui, c'est ma voisine. C'est pas ma cousine, mais c'est ma voisine. Je connais un peu Lyon, c'est une, euh, c'est vieille connaissance. On peut dire c'est une connaissance. Un Michel et François Sandé, des, d'en France. Des grands amis d'enfance philippe est un de bruno ils sont très proches quand ami. dire aussi ses amis d'enfance voilà Michel François sont des amis d'enfance un grand ami alors ils travaillent ensemble ils sont des collègues Rose habite à côté de chez moi, c'est ma voisine. Je connais un peu Lyon, c'est une connaissance. Michel François sont des amis d'enfance. Philippe est un grand ami de Bruno, ils sont très proches. Ici, remplacer les expressions dans les dialogues. On la présente, ça fait plaisir de te voir, connaissez bien. Bonjour. Estelle, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour, euh, ça fait plaisir de te voir, ça va Oui. Bien. Merci. Ça va. Oui, bien, merci. Vous connaissez. Vous connaissez, non Alors, je te présente. Jules, mon frère, Vincent, mon cousin. Voilà. Estelle, bonjour. Bonjour, ça fait plaisir de te voir. Euh, ça va Oui, eh bien, merci. Et toi, vous vous connaissez Non. Alors, je te présente. Jules, mon frère, Vincent, mon cousin. Alors C'est ce la, euh, la correction des activités qu'on a déjà abordées auparavant. Alors, à la prochaine. Merci. C'était avec vous, M. Joseph Dallel, qui a présenté pour vous la correction de ces activités de communication progressive du français.